Ici à Lille, à la manif des libertés qui arrive place de la République, nous étions nombreux pour faire reculer le vent mauvais qui souffle sur la France. Il est trop facile de faire des étrangers, des immigrés, les boucs émissaires du chômage et de la pauvreté qui grandit dans notre pays. Il faut savoir s'attaquer aux racines du mal. Et aujourd'hui, ceux qui privatisent nos services publics, ceux qui assèchent nos finances publiques, ce sont les milieux d'affaires, c'est la finance et c'est à eux qu'il faut reprendre le pouvoir. C'est la raison pour laquelle nous étions dans cette manifestation, pour redonner tous les pouvoirs au monde du travail, reconquérir nos services publics et faire vivre les qualités des droits pour toutes et pour tous d'où que nous venions, quelle que soit notre religion ou la couleur de notre peau, nous sommes tous citoyens et citoyens du monde.